Hier, aujourd'hui, pour jamais, Jésus ne change pas, tout ce flétri si va, Jésus ne change pas. Chapitre 121, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume 121, nous lisons la parole de Dieu. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle.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 Dès maintenant et à jamais Amen Israël Mets ton espoir En l'éternel Pour tout Israël Israël Mets ton espoir En l'éternel Pour tout Israël Israël Espoir en Éternel, Toujours Quand la force de prier manque Dis doucement Sans glorieux nom il viendra à toi Donnera la force La foi pour un clair. Israël Nous plaçons notre foi en toi notre Dieu, notre pleine confiance en celui qui a prouvé qu'il était le puissant vainqueur mon roi. Tu n'as point d'égal, mon bien-aimé Seigneur. Tu demeures vraiment l'unique, mon sauveur. Tu as dit qu'avant moi, on n'a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'y aura jamais de Dieu, mon sauveur. Tu es le seul que nous aimons, mon sauveur. Oh Dieu, tu as prouvé que tu étais le seul Dieu. Tu as témoigné que tu étais le seul rédempteur. Nous sommes attachés à toi, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Parce que nous savons que tu es vrai, mon Père. Oh, que ton nom soit célébré. Que ton nom soit glorifié. Pour ce que tu fais parmi les hommes, mon bénémoine, Père Saint, Dieu. Tu as dit que le monde ne te verra plus, mais nous te verrons Seigneur. Nous te voyons, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Nous voyons tes œuvres, mon bénémoine, Père Dibissant. Nous voyons ta présence, bénémoine, Père Saint-Dieu. Tu es vraiment vivant, mon roi. Tu manifestes que tu n'as pas changé, Père. C'est la raison pour laquelle nous sommes encore attachés à toi, mon sauveur. Merci encore pour le soutien et les secours que nous avons encore apporté encore en ce jour, bien-aimé, Père Saint-Dieu. La grâce de voir et voir ta main puissante agir encore davantage parmi ton peuple, mon sauveur. Tu es vraiment l'alpha et l'oméga. Mon Dieu, nous te remercions vraiment pour ta puissance, mon Seigneur. Tu n'as jamais changé, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Nous sommes réellement conscients. Concerné, Seigneur, par ce que toi tu fais encore dans ces temps où nous vivons, mon bénémoine, Père oh Dieu. Nous voulons vraiment prendre part à ce que tu fais, ce que tu y es encore, bénémoine Père saint oh Dieu. Merci pour le pardon de nos péchés, mon roi. Vous allez réellement laver, nettoyer, Père du Dieu, mis à part pour marcher avec toi encore dans ce temps, mon Père, oh Dieu, comme un peuple déjà sanctifié par toi, mon sauveur. Merci pour ton amour et ta grâce à notre endroit, Père Merci pour chaque antique qui a été chantée, béni Père saint oh Dieu. Pour la prière qui est montée devant ton tour de grâce, mon roi aussi, Père oh Dieu. Pour chaque cœur qui s'est repenti encore devant toi. Nous sommes encore pour ce que tu fais pour, pour nous, mes Père Saint-Dieu. Merci Amen. pour les psaumes. Merci pour tout, le pain. Sois béni et glorifié, car nous t'avons ainsi prié. Au nom de jésus christ Amen. Amen. Que notre Seigneur soit béni, qu'il soit vraiment glorifié et Amen. exalté. Vous pouvez vous asseoir. Combien il est bon, notre Dieu, combien il est merveilleux, combien il est vraiment grand, Amen. et combien il témoigne qu'il est toujours présent. Nous lui sommes vraiment reconnaissants pour ce jour de grâce qui nous donne encore de pouvoir passer pour ce temps dans lequel nous nous trouvons. C'est vraiment des moments où nous avons cette possibilité de nous approcher de son trône de grâce pour lui dire combien il est bon pour nous. Parce qu'il nous a accordé des moments que les saintes Écritures témoignent en disant que ce sont des moments favorables. Des moments pendant lesquels où le Seigneur, notre Dieu, les oreilles qui sont ouvertes aussi pour pouvoir entendre celui qui crie à lui et qui s'approche de lui, effectivement, parce que, comme l'Écriture le dit, voici maintenant des temps favorables. Donc, c'est les jours du salut où il a dit qu'au jour du salut, je te je serai, effectivement. C'est vrai qu'il nous secourra et, et c'est là le temps aussi où il va agir aussi davantage pour chacun de nous lorsque nous, nous approchons de son trône de grâce. Le trône est encore aujourd'hui, ou sur lequel nous avons le sang qui a été versé à Golgotha, qui est encore aujourd'hui sous le tel, et sur l'autel, tel comme le Seigneur le fait savoir, et que nous réalisons aussi que c'est pour cela que c'est un temps, on nous dit que c'est un temps qui est vraiment favorable, un temps de grâce, un temps où le Seigneur, notre Dieu, a accordé donc son pardon. C'est pour ça que les Saintes Écritures nous font savoir que les sang de taureaux et de boucs ne pouvaient pas ôter donc le péché. Donc, jusqu'aujourd'hui, aussi longtemps que ce sang est encore là, c'est que nous pouvons être sûrs et certains que ce que les Saintes Écritures nous ont dit est encore valable jusqu'aujourd'hui, où la Bible nous fait savoir que, que les méchants abandonnent sa voie. Et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à notre Dieu qui ne se lasse pas donc de pardonner. Nous savons que c'est un temps qui est favorable. C'est pour cela que les gens dans ce monde ont tendance à pouvoir penser que Dieu ne fait plus rien. Non, Dieu ne peut pas changer. S'il changeait, il ne serait pas Dieu. La colère est toujours là. Hein, sa nature est toujours là. Mais il y a quelque chose qui empêche. Que sa colère puisse être déversée mmh. sur les hommes. C'est pour ça que nous devons être reconnaissants au Seigneur parce qu'il est mort pour tous les hommes. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez voir qu'effectivement, que même les gens font n'importe quoi, mais ils continuent toujours à avancer. Quand Dieu veut agir, effectivement, il regarde, il voit les sangs. C'est sangs que beaucoup foulent aux pieds. Mais! Il y a un temps de la colère, mon frère et ma soeur. C'est pour ça que nous pouvons comprendre que le temps de la grâce n'est pas un temps infini. C'est un temps qui est limité. C'est un temps où le sage apprend comment pouvoir agir. C'est un temps où le sage prêtait l'oreille, effectivement, à ce que l'Esprit dit aux églises, effectivement, pour profiter au maximum de ces temps, de manière à ce qu'il puisse échapper à ce qu'il va réellement venir. C'est pour ça que vous réalisez que même dans l'île de Saint-Lucien, effectivement, on dit, mais ce qu'il retient, encore ce qu'il retient, est disparu. Mais aussi longtemps, c'est pas encore disparu, alors les choses sont encore. C'est les temps où où Dieu aime, effectivement, Agir et voir les hommes qui sont aussi heureux, parce qu'il a dit que la volonté de Dieu, ce qu'aucun ne périsse, mais que tous reviennent donc à la repentance C'est-à-dire qu'il a donné effectivement le moyen. C'est là que le monde, les hommes, tout être humain, effectivement, n'a pas d'excuse en fait, parce que ce que le Seigneur a fait pour l'humanité, a été donc aussi témoigné devant tout le monde, parce que c'est lui qui est mort. Et pour l'homme, pour l'humanité, effectivement, n'a pas été tué dans la cave ou en dessous de la terre pour dire qu'il était mort là-bas. On n'est pas sûr et certain Non, il a été exposé au-dessus. Tout homme, et puis même toutes les nations, pouvaient réellement aussi réaliser, effectivement, qu'on le sait, parce que Aujourd'hui, si vous remarquez très bien qu'il y a un pays où tous les états du monde entier sont dans le tourment et dans l'aboyement, effectivement, à cause de ce seul pays, c'est Israël. Posez-vous la question, de pour savoir pourquoi Israël est comme ceci, on comprend et tout le monde le sait. Parce qu'ils savent que Israël est un peuple qui est tout à fait différent des autres peuples parce que c'était un choix de Dieu. Donc on sait qu'il descend d'Abraham, il descend effectivement de ceux-là, effectivement. Et c'est toujours en fait là, même son existence à soi témoigne effectivement que c'est Dieu qui a donné cette terre. Donc effectivement que Israël est un témoignage de la vérité de Dieu et de la réalité de Dieu, de l'existence même de Dieu dans l'espace et partout. Et qu'aussi sur cette terre qu'il est le propriétaire et tout. Parce que il y a une nation qui a cette connotation par rapport à toutes les autres nations, effectivement. Et donc tout le monde a quand même un témoignage que ce peuple-là, il y a eu un Dieu avec eux. C'est que les dieux des nations ne peuvent pas être comparés aux dieux d'Abraham. Mm -hmm. yeah. Et Dis Et de Jacob. Donc toutes les nations le savent. D'ailleurs, la preuve est saisi que Dieu aime cela pour que, témoigner qu'il est toujours vivant, pour que les nations ne puissent pas dire nous ne étions pas au courant. Il est un pays, petit pays, Israël. Vous le savez bien, comment sur la carte Tout autour de lui, il est plein d'ennemis, des Arabes. Des hommes, des nations qui sont tellement puissantes, armées jusqu'aux dents, effectivement, petit pays. En fait, leur colère dit, mais on va l'envahir pour les détruire. Ils l'ont déjà envahi à plusieurs reprises avec leur armée, coalition et tout ça, mais jamais ils ont vaincu ce pays. Pour quelle raison? Mais c'est parce que c'est Dieu qui tient le pays. Amen. Et tout un chacun, il le sait. Vous aussi, vous le savez. Qui vous essayez de voir ignorer. Non, mais vous le savez. Qu'il y a Israël. Et quand on parle d'Israël, dans le monde entier, on parle de Dieu. Bon, c'est là que les gens parlent mais, ah oui, mais il est né où c'est? À Bethléem. Il est mort où c'est? À Golgotha. Qui est-il? Mais c'est Jésus des Nazareth. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement que le témoignage a été donc rendu que l'humanité entière, tout entière, reconnaît quand même qu'il y en a un qui est mort pour tous les hommes. Et qu'il a aussi un témoignage que même tous les autres qui sont sortis, et après, ou à gauche ou à droite, effectivement, disons que c'était des, des messagers, des gens qui étaient venus pour le salut des hommes, effectivement, ils sont tous morts et enterrés, et pourris même. Et les Tombou existe jusqu'à aujourd'hui. Mais si nous allons à Jérusalem, Amen. Amen. de tous les hommes qui sont aux élèves, à Jérusalem, allez-y voir là-bas. Et là, ce n'est pas que c'était une histoire, mais une réalité. Parce que Jésus, le Christ, il est vraiment mort. Oh, il est bon, c'est Jésus. Il est vraiment mort. Et sa mort a été vraiment constatée. Et on l'a pris, Comme on prend tous les morts pour les, les ensevelir, tout le monde est au courant, on l'a enseveli. Donc, évidemment, parce que dit. Et voilà que pendant qu'il était là, c'est pour que les témoignages soient rendus encore aux hommes, même à ses ennemis, on a mis des gardes. Des gardes, effectivement, comme vous le savez, non Là, devant, pour dire, en fait, on voit qu'effectivement, on a un ce qu'il avait dit, qu'il avait forcé, on voit confirmer qu qu'il n'est pas ressuscité. Ils étaient là. Mais les troisièmes jours. Amen, amen. Et même les gardes ont rendu témoignage les troisième jours. La terre a tremblé. Qu'est-ce qui s'est passé On ne pouvait pas le retenir. Il était descendu, il remonte et il est vivant. C'est ce qu'il avait dit en fait. Donc le témoignage est rendu dans le monde entier que Jésus-Christ, Jésus, Jésus qui est à Jérusalem, qui était crucifié, il est vivant. Pourquoi est-il mort Vous savez pourquoi il est mort effectivement eh ben ben, Dans le livre d'un Corinthien, au chapitre 15, nous disons ce que cet homme ici de Dieu nous parle effectivement pour que nous comprenions la chose. 1 Corinthiens au chapitre 15, il nous dit, le verset les 1, nous dit « Je vous rappelle donc, frères, que l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez donc reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes donc sauvé, pour autant que vous le reteniez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. » Vous avez entendu je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nous, selon, donc nous comprenons et ça, c'est quelque chose de, de merveilleux, mon frère et ma sœur. Et je pense que même dans le livre d'un un, un Jean, si on peut le trouver, si c'est cela, euh, probablement, mais nous allons peut-être le voir et, et on pourrait peut-être euh, s'y référer et on trouvait peut-être, je pense que ça doit être dans cela, peut-être probablement. Dans un Jean au chapitre 2... Et, et, et, et, et nous disons, euh, à partir du verset 1, 1 Jean, chapitre 2, verset 1, euh, il nous dit, vous y êtes Voilà, 1 Jean, chapitre 2, verset 1, il dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Mais maintenant, il dit, et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Qui est-il Jésus-Christ le Merci. Le verset suivant, il dit. Il est, il est, il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés. J'aime bien l'écriture. Et, et non seulement pour le nôtre, mais aussi pour ceux du monde entier. C'est-à-dire que chaque homme, nos Dieu est bon. Sur la terre aujourd'hui, a la possibilité d'avoir le pardon. Personne ne peut dire que Dieu ne m'aime pas. Non, Dieu aime les hommes. C'est pour ça qu'elle écrit, Dieu a tant aimé. Amen. Le monde, monsieur. Chacun même les méchants qui vous persécutent là aussi. Dieu l'a aimé. Amen. Donc, il a donné donc son fils unique. Afin que quiconque croit en lui... Donc il reconnaît, effectivement, comme Jean le Baptiste, effectivement, a eu à pouvoir reconnaître, lorsque il a vu, il a dit à ses disciples, effectivement, il dit, mais voici donc l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc chaque homme doit arriver à pouvoir. C'est pour ça que l'évangile est prêché. Nous avons un Dieu qui est juste. Ah oui, personne ne peut dire que Dieu, il est méchant, il est mauvais, il ne m'a pas pris moi, il a pas Non, non, non, Dieu, Dieu est juste. Amen. Et, et, et, et la bonne nouvelle, l'évangile, effectivement, la parole de Dieu est prêchée pour que chaque être humain puisse entendre. Peu importe dans le coin, peut peut se trouver, effectivement, que chaque homme puisse réellement entendre. Parce que, après la prédication, après que Dieu ait parlé, effectivement, qu'est-ce qui va se passer Vient donc le jugement. Donc, chaque homme sur la terre qui a vécu. Parce que son nom est inscrit aussi dans les vivres des les vivants aussi. Parce que ce sont ceux qui sont venus sur la terre. Parce qu'ils ne sont pas nés, ils ne sont pas vivants. Donc chaque homme sur la terre devra être jugé. Parce que la Bible dit, après la mort, vient donc le jugement. Les jugements des hommes ici sur la terre, vous pouvez connaître qu'il soit votre cousin, il va faire des jugements injustes. Au tribunal et tout ça. Mais dans ces tribunaux-là. Ah non. <rire> Lui-même, il est fidèle. Amen. Son nom est juste, juste aussi. Les justes, c'est la justice. Donc il est droit. Il n'y a pas de sentiment Non. J'aime cela. Vous vous souvenez, frères et sœurs, quand nous avons, il y a un bon bout de temps de cela, sur ceux qui sont longtemps ici, bout nous avons eu un témoignage ici, que je vous ai raconté ici, de, de, de d'Aniel Curry. Daniel Curry. Vous me connaissez Ça vous dit quelque chose Daniel Curry, sur la terre. Ce n'était pas une illusion. Que Dieu te bénisse, ma soeur Dorothée, que je vois là-bas. Sois béni. Et Daniel Curry, oui, que Dieu soit béni, parce que je viens de pouvoir le voir. Dieu fait des grandes choses. N'êtes-vous pas heureux de voir vos frères et soeurs Et mon frère Jean Bosco Mon ma soeur a Dieu soit béni. Nous sommes heureux que Dieu soit béni. Vous savez, Dieu fait des choses. N'est-ce pas, ma soeur Léa N'est-ce pas, pas, ma soeur Léa Vous avez compris. Comment Dieu change les pas Du rouge au bleu. Amen. Le Seigneur, que ton nom soit béni. Amen. Tu changes et puis ah. c'est une réalité. Amen. Avec laquelle notre Dieu, nous, mais c'est vrai. Nous sommes heureux. C'est pour ça que vous me regardez, Mais me dites, dites qu'il est doux et agréable pour deux frères de demeurer ensemble. Et je dois aussi me réjouir. Amen. Quand je vous regarde, même si vous n'êtes pas content, moi je suis content. Parce que Dieu a dit qu'il est doux et agréable. Ah, je vois ma grande là-bas qui sourit. Que Dieu te bénisse, ma jeune soeur là-bas. Que Dieu te bénisse. C'est toi qui j'aime le les doigts là-bas. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Lève-toi un peu, soeur. Lève-toi, ma soeur. Je ne sais pas si c'est une soeur, mais je ne sais pas. Lève-toi, ma soeur. Mais oui, c'est toi. Donc mon doigt se pointe là. Que Dieu te bénisse. Sois le bienvenu. Nous remarquons que c'est vrai qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Quand vous voyez votre frère, quand vous voyez vos doigts, même si vous ne voyez pas un jour, mais il vous manque Si cela n'est pas en toi, il y a un souci. Parce que nous désirons... Alors, Daniel Curry, c'est celui dont nous avons parlé. Daniel Curry. Daniel Curry était sur la terre Et il était aussi un frère. Il a eu à pouvoir parler du Seigneur. Mais, un jour, le temps est arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé C'est que, comme tout être humain... Daniel Curie aussi s'est en allé. Mais alors, il rend son témoignage. C'est lui-même qui a rendu ce témoignage. Il dit, là, quand je suis parti, et je me retrouve de l'autre côté, et je vois un ange qui avait un livre. Et puis il y avait les gens, et puis l'ange commence à appeler par le nom. Certaines, entrer, entrée. lui aussi, il était là, il dire je vais quand même entrer, parce que de toute façon, je suis Daniel Curie. Et voilà que l'ange a appelé de tout le nom Et puis après, il voit ces malans, il se les livres et ça n'allait. Il dit oh non, c'est pas une, pas une histoire, mais c'est une chose qu'il a vécue Il dit oh, qu'est-ce qui se passe Il dit mais moi je suis Daniel écurie. Alors l'ange lui dit mais moi je ne peux faire entrer ici que les gens dont les noms sont là-dedans. Je regardais ton nom, il n'y est pas. Et vraiment ton nom n'est pas là. Il dit, mais qu'est-ce que je dois faire Il dit, mais si tu veux plaider ta cause, va devant le trône là-bas. Moi, je ne fais que répondre à ce qu'on a là-bas. Et voilà que Daniel Curie dit, quand on m'a dit ça, et puis je vis le chemin qui est là, je commençais à monter pour aller vers ce trône-là, effectivement, pour, pour demander pourquoi moi je ne suis pas rentré. Il dit qu'il y avait une lumière assez puissante qu'il voyait. Il ne s'est même pas approché trop près. Mais il entend simplement la voix qui sort de cet endroit, il dit, mais Daniel Curie, Daniel Curie, « Depuis que tu es né, n'as-tu jamais volé ?» Alors, il dit lui-même, il dit, lui « Quand la question est posée, n'as-tu jamais volé ?» Tu peux pas commencer à te justifier. Parce que les grands sort. tu te vois toi-même. Pendant que tu volais, tu te souviens du jour même, de l'heure même. Alors, on dit, « Daniel Curie, depuis que tu es né, n'as-tu jamais menti ?» Il dit, « Il s'est vu là, il train de voir mentir, même avec les frères. Hein? » Il a dit lui-même... Non, non, il a dit. Il a dit même quand je, je, rendais, je parlais, il dit, j'étais en, en train de mentir un tout petit peu. Là, il a dit, ils ont tout ça, je le voyais. Alors, il devient juste. Chaque question qu'on lui posait, il faudrait seulement se voir là, à l'écran, comment elle faisait. Il ne pouvait pas dire, non, je n'ai jamais fait. Vous trouvez ça comme des histoires. Vous trouvez ça comme des choses qu'on vous raconte parce que vous êtes encore assis. Mais un jour, vous ferez face à cela. Vous regretterez n'avoir pas prêté attention pendant le temps de notre pèlerinage sur la terre, pendant le temps de la grâce. Le temps qu'on appelle le temps favorable, où tu prends, tu t'élèves avec ta tête, effectivement, tu te crois comme le plus important, alors que Dieu t'accorde la grâce d'être sauvé, de pouvoir avoir une vie qui est conforme, effectivement. Parce que frère et soeur, je vais revenir à la dernière écurie après. Mon frère et ma soeur, je voudrais que vous me regardiez ici. Frère et soeur, pour l'amour du Seigneur, n'avez-vous pas compris qu'effectivement que Dieu est tellement bon pour chacun de nous? Amen. Qui par ses efforts à lui, peut arriver à pouvoir se changer lui-même? Il n'y a personne. Le Seigneur savait que tu peux mettre la loi, tu peux même prier, sera toujours un païen, un pécheur. Parce que la Bible dit, c'est pas moi qui dis, dit mais, dit, mais la loi ne peut pas mener l'homme à la perfection. Parce que tous ceux qui le faisaient, effectivement, quand ils sortaient de là, ils avaient la même conscience. Même le désir de faire la même chose qu'ils venaient abandonner ici. Parce que l'homme ne peut pas se changer par, j'ai pris 650 fois. Non, Dieu le savait, à cause de, de, plus de ta nature à toi. Comment peux-tu arracher ta nature à toi Il faut que quelqu'un le fasse. Alléluia. On ne peut pas changer un cochon. Qui deviennent un être humain. Parce qu'un cochon, c'est toujours un cochon. Vous connaissez les cochons Parce que la viande, ce n'est pas la viande de cochon, c'est la viande de porc. C'est comme ça, non C'est comme ça, non Parce que vous ne mangez pas la viande, la viande de vache, non La viande que vous aimez, c'est la viande de bœuf. Vous comprenez la différence Cochon et porc. Simplement pour... Ça. Bref, donc vous ne pouvez pas le changer. Comme la nature qui fait partie de toi-même. Vous ne pouvez pas le changer. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez comme exercice. D'ailleurs, vous pouvez toujours voir effectivement... <rire> Comment... Les, les souverains sacrificateurs, tous ceux-là, effectivement, pendant les, les pharisiens ça sadduissaient s'inquiéter des hommes. Dans la prière même, quand ils gênaient, tout le monde doit voir qu'ils gênaient. Et pour, on, on nous a toujours dit, on ne trouvait rien, rien de fautif sur, sur ces gens-là. Ils étaient vraiment, quand on les regardait, oh, conformément à la loi de Moïse, ils étaient, ce sont des gens, quand tu regardes, vraiment, tu dis, Seigneur, s'il y a un saint qui doit partir au ciel, c'est bien. eux Mais ces jours-là, avec les bonhommes qui avaient les yeux... Mais aveugle qui a recouvert la vue vous savez comment ils ont oublié la sainteté ils ont commencé à l'insulter toi qui es né pauvre vous connaissez là il dit oh vous qui êtes sain vous commencez à insulter <rire> que vous appelez pauvre alors que vous devez simplement avoir la sainteté c'est sa maîtrise de soi vous avez oublié vous avez oublié que vous étiez des saints vous comprenez bien sûr c'était fabriqué parce que quand vous fabriquez, ça tombera un jour. Parce que quand on prend la pression, la pression, paf, la nature sort. Mais quand, quand c'est des dieux, on peut faire la pression. Euh, la nature de Dieu est toujours là. C'est pour dire que personne ne peut se changer. Il n'y a aucun homme qui peut lui-même se sanctifier et dire Je deviens saint. Pas possible, monsieur. Il faut que quelqu'un te sanctifie. C'est lui qui va sanctifier, il doit être lui-même saint. Or, il n'y a aucun homme saint qui peut me sanctifier, monsieur. Il faut seulement que ce soit le saint des saints. Vous voyez que pour que nous comprenions, frères et sœurs, l'amour de Dieu à l'endroit de l'homme, il savait que tu serais incapable de faire quoi que ce soit de bien, alors il est venu. Pour te donner la, la capacité. Vous savez, dans les je reviendrai, je reviendrai. à Curie, dans, dans les scènes d'Écriture, on ne fait part d'une chose qui est très importante, frère et sœurs. C'est de pouvoir voir effectivement ce que, ce que le Seigneur a, a fait vraiment pour nous, de manière à ce que nous, nous puissions arriver à pouvoir, parce que s'il si ne l'avait pas fait, frère, ce serait l'échec total. Vous m'entendez très bien? Ah, oui. L'échec total. Parce que, regardez très bien, nous avons peut-être, enfin, tous ceux qui étaient donc dans cette ancienne alliance, que ce soit des Jobs, tout ça que vous connaissez, que ce soit des, des Noé, tout ça que vous connaissez, vous connaissez les témoignages même qu'on a rendu des Noé. Par rapport à cette génération, on dit Noé dans son temps, Noé était un homme intègre. Et vous me suivez, il craignait Dieu. Et puis on nous dit que Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Quand il y a cette intégrité, cette crainte, mais c'est parce que Dieu y était. Et vous suivez, la même chose qu'on nous a parlé aussi avec Abraham ainsi de suite. Mais maintenant écoutez bien. La question que je vous pose, effectivement, quand Noé est mort, est-il monté au ciel? Mais il était intègre. Mais c'était un homme qui craignait Dieu. Est-ce que vous me suivez bien? C'est la Bible. C'était un homme qui, mourant directement, il monte au ciel. Parce que sur la terre. Il était différent des autres. Parce que, Frédéric, c'est vrai, c est, c est, c est, il était un homme, il était dans son temps, non, il oui, marchait avec Dieu. Dès qu'il marchait avec Dieu, quand il mourut, il n'est pas monté dans la présence de Dieu. Dieu est très exigeant. C'est pour ça, ne prenez pas la légère, ça peut, peut être une question, mais il faut quand même être sûr, dis non, Dieu que j'essaie, peu importe ce que je peux être, effectivement, ne te prends jamais comme tu étais le plus spirituel, le plus meilleur de tous les frères, le plus estime de toutes les sœurs, parce que Dieu agit en moi jamais. Quand tu penses à ça, tu n'es rien du tout. Tout ce que Dieu fait, et peut faire au travers de toi, ce n'est que par la grâce. Mais la grâce de qui mais, mais la grâce de Jésus, mon frère. Parce que la Bible dit que la loi est venue par Moïse. Vous connaissez, je répète cela souvent pour que vous compreniez. Amen. La loi est venue par Moïse. La loi nous a emprisonnés, monsieur. Vrai. Mais la grâce et la vérité sont venues par est Jésus. Amen. Parce que c'est par Jésus que j'essaie maintenant que je suis un fils de Dieu. C'est la vérité. Amen. Elle est venue chez les siens. Oh. Les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Lui me dit que quand tu me reçois, tu reviens où tu as été. Ça, Moïse ne l'a pas dit, monsieur. La loi ne l'a pas dit. Alléluia. Mais Jésus l'a dit. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est nécessaire et très important, frère, que nous puissions être réveillés. Que nous comprenions cette grâce abondante que Dieu nous a vraiment aussi accordée dans un temps ici, frère en oh, tous ceux que les hommes ont voulu vraiment atteindre et arriver à pouvoir être. C'est dans ces temps que Dieu nous a accordé de pouvoir arriver à pouvoir l'avoir. Est-ce que vous comprenez C'est pour ça que nous l'avons lu avec vous, dit. Ils sont tous morts dans la foi sans avoir obtenu les choses qui leur avaient été promises. Vous vous souvenez Parce que Dieu ne voulait pas qu'ils puissent arriver à la perfection. Alléluia, mmh. Alléluia Gloire à Dieu Pourquoi, messieurs Parce que la loi, c'était l'ombre Gloire à Dieu La réalité est quoi En oh, Jésus, monsieur. Bien sûr Amen. Amen. Nous comprenons que, et nous devons comprendre, qu'il nous a dit avec raison que sans moi, vous ne pouvez absolument rien faire. Parce que maintenant, si tu ne l'as pas lui qu'est-ce que tu peux faire Parce qu'il a dit, mais sans moi. Pour que tu puisses arriver à pouvoir faire les choses qu'il faut, il faut que tu sois avec lui. Amen. Amen. <rire> tu peux gêner, mais sans lui, ce jeûne ne sera rien. Amen. Tu peux prier, mais sans lui, ta prière ne sera rien. Amen. Amen. Vous voyez pourquoi c'est tellement si important que ce que la Bible dit dit à ceux qui l'ont reçu, c'est un privilège, une grâce extraordinaire. Parce qu'il dit il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom. Et maintenant, ils sont nés de Dieu. Alors quand on est né de Dieu... C'est qu'on n'a plus une sémence étrangère. Voilà pourquoi il nous dit que tout ce que... Ce n'est pas tout le monde parce que tout le croyant qui dit alléluia et ainsi de suite. Non, non, non, non, non, non, non, non. non. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et ceux-là qui prient, margez-vous, salue Marie, tout ça, est-ce qu'ils vont recevoir c'est que quand tu dois prier, tu dois savoir à qui tu pries. Est-ce que vous comprenez, mon frère C'est-à-dire que même pour notre prière, c'est pour ça qu'on parle de la prière de la foi. Parce que tu, tu réalises à qui tu t'adresses. Même si la tempête court. Hmm. Même si le monde est agité, la Bible nous dit les justes ne craignent pas les. Ah. Ah. Pourquoi Parce que la Bible dit que le nom de l'Éternel est une tour. Les justes et réfugiés se trouvent en. Ah. Donc nous, nous savons et nous, nous sommes appelés à pouvoir savoir. Vous voyez des hommes comme euh, Élisée, par exemple. Amen. Vous vous souvenez Amen. Pendant que son serviteur, Géazi, qui était là, il tremblotait parce que des yeux naturels, il voyait ce qui était impressionnant. La foule des Syriens qui venaient pour un salon parce qu'ils dérangeaient. Pourquoi Ah dans Syrie là-bas, quand il faisait des plans pour attaquer Israël ici, il lui disait, ils vont vous attaquer par ici, allez par là. Alors le roi de la Syrie a piqué des crises de nerfs, il dit, c'est pas possible, il y a un traître parmi nous. Chaque fois qu'on fait un plan pour le détruire, c'est comme ça que vous devez savoir. Le sorcier va dormir après, si ça pour pouvoir trouver un moyen pour arriver, pour dire, c'est ci on va, on va faire ça par là-bas, là-bas. Il arrive comme ça, Dieu t'a dit, ne marche pas là-bas. Frère, la, la Bible t'a dit clairement la sorcellerie, la divination Amen. ne peut rien contre Jacob. De qui auriez-vous peur en fait? Parce que celui qui veille sur Israël ne sommeil. L'éternel est comme ton ombre à ta main droite. Ça c'est ce que un fils de Dieu prend. Chaque jour, chaque marche, effectivement. Hein? Et comme nous le chantons souvent, chaque promesse est dans la Bible. Chaque chapitre. Chaque verset. Chaque ah, ah. En son amour. Oui. Donc tu vois, tu t'élèves dans la main. La... Après avoir prié, tu dis, chaque chapitre. <rire> chaque verset. Chaque ligne. Chaque verset, chaque ligne. Tout ça est à moi, frère. Qui pourra m'écrouler Parce que chaque chapitre me concerne. Oh, mon frère et ma soeur. Donc, quand tu t'élèves après avoir prié, tu dis, j'ai prié. Mon frère. Nous, nous devons réaliser cette grâce que le Seigneur, notre Dieu, nous a faite, en fait, en tant que fils. Fille de Dieu, possesseur de ce que le Seigneur, notre Dieu, nous a réellement donné parce qu'il est mort. Vous savez, frères et sœurs, euh, comment ça fonctionne, en fait, l'héritage? Mm -hmm. Aussi longtemps que je suis vivant, mon fils ne va pas hériter de ce que <rire> votre enfant ne peut pas hériter. Et votre héritage, bien que vous en avez déjà fait pour lui, évidemment, il pourra même pas avoir la main dessus. Mais c'est quand vous vous allongez et que vous êtes à l'hôpital, dans les soins intensifs, il ne va pas prendre votre héritage. Parce qu'il peut penser, ah, papa il est parti, parce qu'il est dans les appareils. Mais euh, euh, attendez d'abord. Quand on va voir, ah oh non monsieur, on voit encore que le cœur bat, il ne peut pas toucher. Est-ce que vous comprenez mais quand on regarde le monitoring, il n'y a plus de souffle. On bouge, il n'y a plus, on bouge, il n'y a plus, il n'y a plus, il n'y a, a plus. On a dit même, bien, bien, les médecins dit ah, vraiment, à hôteller, effectivement, acte des décès, on a soufflé, on a fait, il n'y a plus rien. A... Alors là, c'est maintenant que les livres s'ouvrent, maintenant, de l'héritage. Qu'est-ce qui va se passer Il va tout simplement entrer en possession de ce que vous lui avez laissé. Est-ce que vous suivez C'est aussi la même chose oui, C'est sûr que oui C'est aussi la même chose C'est pour ça que C'est écrit hein, Il fallait que la mort du testateur Soit constatée Donc maintenant mon frère Maintenant ma soeur Tout le monde a vu Les anges ont vu Les démons ont vu Satan a vu les hommes ont vu que qui Christ est ton rédempteur à toi. Il a payé effectivement, il est mort. Mais comme il est mort maintenant, maintenant, son héritage, mais tu as en possession. La guérison, elle est à toi. La résurrection, c'est pour toi. La délivrance, alléluia, c'est pour toi. Le bonheur, c'est pour toi. L'enlèvement, c'est pour toi. Mon frère, les promesses dans les scènes écritures. Sont à toi maintenant. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'en prends. Alléluia. Oui, messieurs, parce qu'il a payé pour moi. Il est mort. Maintenant, je suis héritier. Nous sommes donc héritiers. Alléluia. Vous savez, nous regardons, nous regardons toujours très mal. J'ai parlé tout à l'heure avec mes bien-aimés dans mon bureau. J'ai dit « Oh Dieu du ciel !» On ne se rendait pas tellement très bien compte. Lorsqu'on est entré dans cette année, on a dit « C'était une année de conquérants. » Nous ne savions pas c'était quoi qu'on devait conquérir. Vous voyez Mais maintenant on sait. Mais maintenant on sait. On dit « Mais Seigneur, tu... Je parlais avec eux, je dis « Mais on commence 2020, on ne l'a même pas vécu. » On On arrive à la fin. C'est l'été qui est des combats les Et nous sommes là. Ils hey, hey, hey, sont venus, ils ont frappé, nous nous sommes redressés. Alléluia Mon frère et ma soeur, Dieu sait nous équiper. Amen. Ils il nous abandonnent pas en posant la question, mais en fait, c'est quoi Mais c'est ça, en fait. Nous sommes en train de réaliser qu'il faut être conquérant. Le corona ne peut pas conquérir mon territoire. Oh. Oh. Oh. Corona, Dieu Mes frères oh oui, madame Corona, moi Corona, jamais Moi, bonne santé Et les mais on est en bonne santé, monsieur. Oui, monsieur, nous devons conquérir les territoires, mes Seigneur. Oui, ça, c'est vrai. Frères et sœurs, il faut que vous vous réveillez. C'est après avoir passé par des moments comme ça que tu peux louer Dieu. Alors tu chantes. Il dit tu es le puissant conquérant. Je suis passé dans le bas-fonds. Tu es avec moi, tu m'as fait sortir. Alors que les gens s'en allaient. Je suis vivant parce que tu m'as tenu par la main. Tu es le puissant vainqueur. Je chanterai ton nom. Il n'y a point de comme toi. Il n'y a pas de... Frères et soeur, c'est cela. Il faut passer par là. En sortant de là, tu chantes les chants des siens. Il dit, il n'y a point de Dieu semblable à toi. J'ai eu foi en toi. Tu as confirmé ta parole. Sinon, tu vas chanter. Maintenant, quand tu chantes... Je marche effectivement comme un conquérant, puisque tu es les grands conquérants, c'est vrai, frère. Nous, nous étions morts. Il nous a Ah il nous C'est cela, les puissants conquérants. Là, ah, si on les chante même, on tape même les, Alors nous avons les bétons. On dit, nous sommes. Mais oui, c'est vrai. Ah, ici, ici, ça, ça donne envie de les chanter. Mais oui, c'est tellement beau. Il dit, il dit j'ai pleuré. Il a dit qu'il n'y a plus d'espérance, mais il dit, il a dit, mais Jean, ne pleure pas, regarde. Mon frère et ma soeur, ce n'est pas possible de rester insensible. Dans ces, dans ces conditions, nous, nous réalisons simplement une chose qui est très importante, dit Seigneur c'est comme Job il a dit mon oreille avait entendu parler de toi c'était un peu comme une histoire je faisais mais je ne pas très bien mais après avoir passé par les valises et les mots et ceci et cela de ses courses j'ai vu quelque chose que tu es vraiment un dieu parce que il est, tu es sorti, tu m'as posé une question, tu dit, mais qui est celui qui obscurcit mes décès Tu as parlé. Amen. Mon oreille avait entendu parler, mais maintenant moi, moi-même, moi moi-même, Jean. Amen. Dans ma souffrance, Seigneur, j'ai vu ta main. C'est ça, un vrai croyant. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre lui dit, les épreuves sont plus précieuses. Parce que je sors victorieuse par la foi. Je sais maintenant que quand je tiendrai la foi, j'obtiendrai quelque chose de Dieu. Bien sûr. Bien sûr, madame. Parce que dans cet temps où nous sommes, il nous faut la foi. Amen. Pas inimaginaire, mais de la réalité en fait. Nous devons entrer en possession de choses que nous. Alors, Daniel Curie le révèle. Quand on lui a posé des questions. N'as-tu jamais volé, il se voyait. N'as-tu jamais menti, il se voyait. N'as-tu jamais fait ceci, il se voyait. La question sortait, l'écran faisait le display, comme on dit. Il dit, je n'avais rien à répondre. Puisque je me suis rendu compte moi-même que j'étais coupable. Là, je savais bien que Dieu n'était pas injuste. Il m'a posé la question, et je me voyais. Quelle est la chose que je pouvais faire, moi, pour effacer toute cette culpabilité Alors, il dit qu'il <coughs> entend une voix qui sort de ce trône-là qui dit, mais pour tout cela, Daniel Curie, tu es condamné. Mais c'est ce que la Bible dit. C'est ce que ça nous effectivement. Donc, euh, c'est cela, en fait. Il dit, tu es condamné. C'était terminé pour lui. Alors, pendant que Daniel Curie voyait que, et c'est fini maintenant, c'est la prison, et puis le feu par la suite, parce qu'il ne pouvait pas aller, de ce qu'on appelait, mais lui, c'était la condamnation. Parce que là, pas de miséricorde. C'est ça, la loi. Pas de miséricorde comme la femme surprise en flagrant d'adultère. Ah non, non. Pas de miséricorde. Lapidation. Alors il dit, alors que tout était devenu sombre, il y a une voix douce et tendre qui s'est fait entendre. Et c'est comme ça qu'il est en il dit, mais Daniel Curie, lorsqu'il était sur la terre, il a pris position pour moi. Mm. Elle entend la voix qui dit, aujourd'hui, moi aussi, je prends position pour lui. Que tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a eu à pouvoir faire, eh bien, ça soit mis sur mon compte. Vous savez que cette voix, c'est de qui? C'est de Jésus de la Bible. Mon frère et ma soeur, vous ne vous rendez pas compte. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, ne vous laissez jamais entraîner par des habitudes. Les habitudes vont vous endurcir. Les habitudes vont vous aveugler. Il faut que vous entriez effectivement dans la réalité des choses qui concernent Dieu. C'est à ce moment-là que, étant assis, là où vous êtes assis, vos yeux peuvent s'ouvrir pour voir ce qui se passe ici. Ah oui, c'est sûr et certain. Vous pouvez comprendre effectivement la grâce que Dieu nous a tous donnée. Pour que nous puissions aussi nous retrouver. À ce moment-là, tu pourras regarder à ta droite. Tu vois ton frère, tu l'apprécies. Tu dis, Seigneur, merci de m'avoir donné un tel frère. Il peut être mauvais, je ne sais pas moi bon comment il est. Mais on dit, quand même, Seigneur, merci. À ta gauche, tu vois ta soeur. Seigneur, merci Amen. de m'avoir donné une telle soeur. Amen. Savoir apprécier ce que Dieu vous a donné. Je ne vais pas être long, long, mais regardez, frères et sœurs. Vous vous souvenez encore, quand nous étions dans le confinement vous nous empêchez de pouvoir nous retrouver comme ça. Chacun de vous, je parle de ceux-là qui ont le sentiment de Christ. Chacun de vous pleurait. Vous avez les regard vous avez posé sur votre soeur. Même si la soeur en question était contre vous, vous désirez la revoir. Amen. Vous avez les sentiments de vous retrouver. Elle me manque, mon frère me manque, la, notre assemblée nous manque. Amen. <rire> Amen. Seigneur, redonne-nous ce jour-là où notre frère Christian se mettait debout. Quand il entendait les chants, et les cantiques, tout le monde était debout, on louait Dieu. Maintenant, on est dans nos maisons. Ça va faire deux, trois mois maintenant. Seigneur, donne-nous ce jour-là. Vous avez le désir de revoir votre frère. Votre soeur. Peu importe ce qu'il était auparavant. Vous avez tout pardonné. Vous avez tout oublié. La mémoire a tout oublié. C'était simplement que Dieu te bénisse, ma soeur. C'était simplement le désir. Je veux le voir quand même. Seigneur, je veux quand même voir mon frère. Je serai dans mes bras. C'est comme cela. Et Dieu vous a donné ce frère. Dieu vous a donné cette soeur. Et qu'est-ce que vous en faites aujourd'hui Pourtant vous avez prié. Pourtant vous avez pleuré. Pour le revoir. Pour être avec lui. Et Dieu vous l'a donné. Vous savez que vous serez jugé. Vous ne le saviez pas Si, si. Si, si, si. Vous serez jugé. Pour l'attitude que vous affichez en fait. Vous avez demandé, Seigneur donne, il vous a donné. Mon frère et ma soeur, vous ne réalisez pas en fait que vos actes à vous, ce sont ceux-là qui vont vous pousser à être condamnés. La personne pour laquelle tu pleurais, et puis je vais le voir, quand tu l'as vu, une semaine, deux semaines, troisième semaine, ton ancienne nature de méchanceté, de haine et de dégoût revient. C'est sûr et certain. C'est sûr. Dieu a dit, tu avais demandé que je te donne. Pendant ce temps-là, tu avais le cœur, tu dis, mais je veux, je veux, je veux. Le Seigneur t'a donné. Qu'est-ce que tu en as fait Tu seras jugé. N'oublie pas ce que tu entends aujourd'hui. Tu seras jugé. Parce que Dieu t'a donné la chose que tu lui as demandé. Qu'est-ce que tu en as fait Ces jours-là, qu'est-ce qui va prendre position pour Premier curé sur la terre avait pris position pour les Seigneurs. C'est-à-dire qu'il avait position pour la parole de Dieu. N'oubliez jamais ceci, mon frère et ma soeur. Aussi longtemps que tu ne peux pas arriver, écoutez, s'il vous plaît, à aimer vraiment ton frère et ta soeur. Comme la Bible le dit, Ardemment, tout ce que tu fais, il n'y a rien. Est-ce que vous suivez ça? Je veux que vous compreniez. Si déjà ici, dans l'endroit où vous dites que Dieu est là, nous le prions, vous n'arrivez pas à supporter votre frère, votre soeur. Si c'était dehors, on peut comprendre. Et là, pas Dieu, c'est dans le monde. Mais les lieux où vous priez, où Dieu descend, n'est-ce pas vrai Amen. Vous en avez des témoignages, non Amen. Vous savez que Dieu fait des merveilles dans ces lieux-là et vous y entrez, vous sentez la présence du Seigneur et vous n'avez pas dans votre cœur la force de dire je t'aime, sœur, et je vais lui dire bonjour. Vous fouillez la personne Amen. Vous ne voulez même pas l'approcher Et alors, dans quel ciel c'est cette personne-là qui vient Il a aussi besoin d'aller au ciel Comme toi Personne ne va l'enfer ici Bon maintenant, si déjà ici, bas Dans ces lieux ici où Dieu nous parle Vous avez des sentiments à l'encontre de l'un qui ne sont pas tellement bons, La guerre dedans. Donc dans quel lieu vous allez partir? Si toi, tu ne le supportes pas Et que lui ne te supporte pas Tous les deux c'est la vérité. Exactement. Tous les deux, vous êtes bien de ceux qui doivent rester. Oui, tu ne vas pas dire, moi je vais parce que moi je ne pense pas. Je dirais, yes c'est lui qui doit venir vers moi. Il n'y a pas de problème. Lui là, il ne fait pas le pas parce que tu as un problème avec lui. Il reste et tu restes. Oui. Vous vous souvenez, je termine, hein Vous vous souvenez encore de notre... Un jour, ça c'est ce qu'on m'a dit. Il y avait un, un, un, un frère qui... Et je donnerai les noms de jean Botin. Jean Bretin était dans l'assemblée, vraiment, oh là là, frère, frère, frère, Bon, un jour, il est tombé malade, je pense. Et comme tous, quand on ne voit pas son frère, on s'inquiète et on va aller le chercher pour voir à peu près là où il habite, pour savoir comment il va. Et bien, un des frères a quitté pour bon, aller chercher là où habite son frère Jean Bretin. Il avait déjà dans la tête l'adresse, effectivement, à peu près. Et bien, il arrive dans les quartiers, effectivement, là où se trouvait comme... Il ne voyait pas tellement bien la maison se trouvait. Et puis, il trouve quelqu'un qui était là dans la rue. Il dit Mais excusez-moi, je cherche dans la rue tel monsieur, tel qui s'appelle Jean Botin. Euh, c'est un frère en Christ. Et parce que tu vois, comme nous, on aime rendre témoignage aux gens. Parce, ah oui, quand Dieu nous donne l'occasion de rencontrer quelqu'un, on commence par quelque chose, puis on finit par la parole. Parce que, oui, c'est vrai, il ne faut pas commencer par les beignets, terminer par les hamburgers. Non, non, non, mais c'est vrai, c'est quand même normal. On peut commencer par l'hamburger, mais toujours pas la parole. Quelque part, c'est l'hamburger, était un moyen pour trouver, le mettre un peu en bonnes conditions, et puis on sème la sémence, c'est tout. Vous, vous commencez par l'hamburger, par euh, quoi, quoi ce que, si vous voulez, <rire> par autre chose. Mais il faut qu'on apprenne ça, vous comprenez. Et lui aussi, il a trouvé l'occasion, il trouve le monsieur. Bon, je ne vais pas dire que demain, hein, parler des Non, non, c'est que Dieu va vous conduire. Bref. Alors il trouve la personne. Il dit bon voilà ah je cherche euh, euh, je sais, Jean Botin. Et Jean Botin. Il dit oui Jean Botin. Non c'est mon frère en Christ. Ouais, il saisit l'occasion. C'est mon frère en Christ. Il dit non Jean Botin. On parle, oui parce que nous nous sommes des croyants. Et oui, ah bon vous êtes des croyants, oui, parce que par la grâce du Seigneur, le Seigneur est Dieu qui parle, après, il, nous a, il nous visite effectivement, et puis nous, nous sommes de ceux-là comme dans ces temps du soir, Dieu va nous prendre, nous allons partir et nous serons partis parce que ce monde, il a commencé à lui exhorter, lui parler effectivement pour que la personne c'est une semaine, ça se réveille, avec tout son cœur effectivement, il dit Jean Bautin, il dit oui, oui, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, et vous le cherchez, il dit, et puis il dit monsieur, il dit mais il est votre frère, il dit alléluia. Il est mon frère. Et nous avons la même foi et nous prions. Parce que lui, il se disait, ben là j'ai trouvé quelqu'un, ça se dit quand même la parole. Nous prions ensemble avec lui, effectivement. Hein. Et puis il dit, ah, Jean Botin, vraiment, crois comme toi. Il, dit, il va partir en lèvement. Il dit, oui, il va partir en lèvement. Nous partons d'ailleurs. On... C'est pour ça que je suis venu le voir parce que je ne sais pas comment il va. Mais je suis venu le voir. Il dit, ah. il dit, non, non, il n'y a pas de problème. Jean Botin, il habite là. elle il dit, ah. il dit, il va partir avec vous aussi. Et lui dit, oui, c'est votre frère. Elle dit, ah, il ah, ah. dit, oh, si Jean Botin s'en va, <rire> moi aussi, je m'en vais. Elle lui dit, alléluia, tu es un frère en Christ. Il dit, non, <rire> je ne suis pas votre frère en Christ. Mais, je dis, mais si Jean Botin s'en va, eh ben, moi aussi, ici, si je m'en vais. Vous avez compris C'est cela le problème. Ne vous regardez pas trop vous-même en disant « Ah, moi je n'ai pas de problème avec quelqu'un <rire> ». Non, l'Écriture te dit que tu ne vis plus beau toi-même. Je termine. Dans les derniers jours, il y aura des temps, les hommes seront que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur que vous connaissez les Écritures. C'est vous-même qui connaissez les Saintes Écritures. Hein? Vous les connaissez, que Dieu soit béni, je suis heureux. <rire> c'est ça Et puis vous pouvez compléter jusqu'à la fin hein? Voilà Comme j'aime Dieu Qu'il vous bénisse richement Nous savons les choses, comment ça se passe Et ton Dieu à toi t'a préparé Amen. Tu vois que tu es devenu l'écriture Tu sais arriver à pouvoir dire la chose Effectivement comme c'est Parce que la parole de Dieu est en vous lève nous Que le Seigneur vous bénisse il y a un cantique que je voudrais que, si c'est possible, si nous pouvons le chanter. Mon grand vient, c'est petit, je crois. Vous le connaissez, c'est un couplet, je pense. Au oh, toi qui donne la vie, à tes pieds je veux m'asseoir. Hum, comme ça, c'est Marie. Ce du soir Oui comme ça c'est Marie à l'heure du, du soir Je crois que c'est le numéro combien mmh. 137 c'est ça qui donne numéro cent trente-sept dans les fardes, numéro cent trente-sept. Oh. Toi qui donne la vie à tes pieds, je veux m'asseoir. Comme sa Marie à l'heure douce du soir Oui, sa Marie à l'heure douce du soir Mon être entier te tout n'est que faiblesse en moi. Viens te pencher sur mon âme. Elle a tant besoin de toi. Oui, viens te pencher sur mon âme. Elle a tant besoin de toi. À tes pieds je m'inquiète Je t'appartiens sans retour vers en moi ta paix divine Réponds en moi ton amour Oui, vers en moi ta paix divine Réponds en moi ton âme Mon être entier te réclame Tout n'est que faiblesse en moi Viens te pencher sur mon âme Elle a tant besoin de toi il oui, vient te pencher sur mon âme, elle a tant besoin de toi. Maître à tes pieds, je m'inquiète, Je t'ai pas sans retour. Versant moi ta paix divine. Répends-moi ton amour Vive ensemble Ta paix divine Répends-moi ton amour